Antoine et Madame Valette. Antoine est un jeune post-doctorant promu à une brillante carrière de chercheur en climatologie. Il s'est vu confier la mission de consolider les connaissances des étudiants préparant le CAPES de SVT dans son domaine de spécialité, l'étude du réchauffement climatique. Le cours se déroule à distance en raison de l'explosion du nombre de candidats depuis la revalorisation des salaires d'enseignants. Madame Valette, responsable du pôle formation à distance de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, a proposé au jeune homme de l'accompagner pour sa première classe virtuelle. Ils ont rendez-vous une demi-heure avant le début du cours à distance pour régler les derniers détails et vérifier que tout est prêt. Mais la classe commence dans cinq minutes et Antoine n'est toujours pas arrivé. La porte s'ouvre. « Antoine, enfin J'ai bien cru que j'allais devoir faire le cours à ta place. Quel stress Il nous reste cinq minutes avant le début du cours à distance. Est-ce que tu souhaites qu'on profite de ce temps pour s'assurer que tout ce que tu as prévu dans ton déroulement de la séance fonctionne bien sur la nouvelle version de la plateforme ?»« Tu as écrit un plan de séance. »« Euh, un quoi ?»« Bon, on peut vérifier, mais ça va être très rapide. » J'ai prévu de leur faire une synthèse de ma thèse sur l'accroissement des risques de dégâts de la processionnaire du pain en région centre entre 2011 et 2014. Je m'en fiche PowerPoint sur ma clé USB, tout va bien, cool. Un temps, Madame Valette reste interloquée, mais elle se reprend vite. PowerPoint Ok. En fait, je pensais plutôt aux activités que tu as prévues. « Je ne pourrais pas rester durant les deux heures du cours et si tu as besoin de faire travailler les étudiants en groupe sur la plateforme, il faudrait peut-être que je te montre comment on fait, non ?»« Le faire travailler en groupe Mais ils sont une trentaine. Comment je pourrais gérer tous ces groupes ?»« ben, Ça ne serait pas si compliqué. La plateforme permet une gestion semi-automatisée des groupes. Mais c'est vrai que j'ai parfois tendance à être trop ambitieuse. Bref, qu'as-tu prévu et en quoi puis-je t'aider ?» Bon, ils sont grands, Mme Valette. Ils sont capables d'écouter un cours et de prendre des notes. Je n'ai rien prévu d'autre que de leur lire ma synthèse. S'ils ne sont pas stupides, ça devrait être suffisant pour qu'ils apprennent. Je peux même leur envoyer mon diaporama par mail. Bon, n'insistons pas. C'est l'heure de commencer. Tu peux t'installer sur ce poste. Mme Valette aide Antoine à insérer son diaporama sur la plateforme de cours virtuelle, puis lance l'enregistrement. Le cours commence. Tout occupé à lire son diaporama, Antoine ne voit pas les signaux des étudiants. Il n'entendent rien. Le son du micro est réglé trop bas. Antoine a décidément du mal à gérer les aspects techniques en même temps que la lecture de son diaporama, d'autant qu'il n'a pas anticipé les problèmes. Il fumine face au manque de moyens pour l'entourer. Madame Valette se donne pourtant beaucoup de mal pour l'assister Sur le chat de la classe virtuelle. Les participants s'impatientent aussi et commencent à lui demander s'il se rend compte qu'il y a des étudiants de l'autre côté du tuyau. Il ne distingue pas les caractères jaunes sur fond blanc du diaporama et, du coup, les dessins sensés à expliquer le climat sont illisibles. Madame Valette propose à Antoine de faire travailler les étudiants par groupe sur une notion du cours et profite de ce temps pour réajuster le scénario d'Antoine. Bon, Antoine! Oui, oui, je sais, j'ai rien préparé, ça se voit mais vous n'allez pas me virer. J'ai une idée. J'ai ajouté les liens vers mon blog et celui de Nicolas Hulot, et puis je leur propose un forum auquel je m'engage personnellement à répondre et je vais préparer une série de diapos que je mettrai en ligne dès demain matin même si je dois y passer la nuit. Oui, mais d'accord, Antoine. Mais... Je te demande de vérifier, en passant dans les différents groupes, que chaque étudiant est au travail et arrive à suivre le cours. Tiens, tu peux poser des questions en utilisant l'outil de sondage. « Vous savez, je pourrais demander à Nico s'il veut tutorer la classe. Il est super cool et je crois qu'il a un peu de temps en ce moment. »« Mais mon pauvre Antoine, le tutorat est une dimension essentielle de l'enseignement à distance. Il ne se fait pas au débeauté et je doute que ton Nico soit formé et disponible. Tu crois que parce que l'enseignement est à distance, tout peut se traiter à la légère ?»« Eh bien, C'est tout à fait l'inverse. » « Un cours à distance ne s'improvise pas. »« Oui, oui, bon, d'accord. »